Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Où on va faire le petit duel de victoire en toute simplicité Donc je vous laisse regarder et je vais commenter en même temps Donc allez hop, on commence Il invoque son dragonaut à la hache Moi j'ai... Ah, moi je vais lui enlever son... son dragonaut à la hache et je vais poser deux cylindres magiques Donc il joue trou noir Et il croit qu'il va m'avoir un petit cylindre magique ça fait toujours plaisir, hein. Donc là, j'ai une petite double invocation, mais c'est pas grave. Je lui ai affiché à 100 points de vie. C'est plutôt pas mal. Toute simplicité, hein Voilà. Je pose un monstre. J'ai un autre scène magique au cas où. Il va faire Rajeki. Il va me péter mon monstre. Je m'en fous. Puisque, j'ai, euh, j'ai ce qu'il faut. Cyberdragon son dragon armé Lv6 boum encore 2300 dans la tête il a rien il a rien pité hop je peux pas le détruire mais je joue en défense c'est une victoire en toute simplicité euh. là oh il a invoqué son Dragon armé Lv8 sauf que son dragon armé Lv8 n'est pas n'est pas protégé contre les cartes magiques sûr et moi je joue, hop, ça, voilà. Il va, il va me faire mal. Sauf que, boum, deux tricératops volcaniques et c'est parti pour le l'OTK, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Euh, N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous aimez tant les vidéos sur DevPro, je peux vous en refaire, j'en ai, j'en ai masse. Hein. Allez, ciao tout le monde.